Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'explorer les différences entre trois grands ouvrages qui explorent des thématiques de la vie juive de façon très différente et les trois ouvrages que je vous propose de comparer sont la Mishnah, le Mishneh Torah et le Harba Turim. Rentrons directement dans les sources en allant voir comment ça se passe sur Svaria. Donc si vous regardez sur Svaria, vous voyez que la librairie juive inclut évidemment la Bible, le Tanar, vous l'avez ici, je vous l'ai mis en français, vous pouvez le passer en hébreu <rire> sur ce bouton très facilement. Évidemment la Mishnah dont nous allons nous occuper maintenant, qui fait partie des trois ouvrages que nous voulons comparer. Et vous voyez qu'il s'agit d'un des, je traduis de l'anglais, un des premiers travaux majeurs de la littérature rabbinique compilée autour de 200 euh, rassemblant une multiplicité d'opinions légales de la tradition orale. On va voir concrètement quel est le contenu de la Mishnah. Vous avez ici le Talmud qui est compilé sur le même modèle que la Mishnah, puisque la Mishnah plus la Gemara forment le Talmud, donc c'est la même classification. Donc La Bible, c'est une des classifications. Mishnah Talmud, c'est une autre classification. Qui est utilisé aussi par d'autres auteurs. Le Midrash, ça serait parti de façon différente. Ce qui va nous intéresser ici également, à part la Mishnah, c'est la Halacha, deux codes importants de Halacha, le Mishneh Torah ici et le tour que vous voyez là. Donc le Mishne Torah, que nous dit Sefaria et est-ce que ça nous suffit comme information peut-être Code légal écrit par Maïmonide au XIIe siècle. Euh, et le tour euh, le arba à tourim euh, dont on a déjà évoqué certains, euh, certains aspects au XIVe siècle euh, travail légal comprehensive très général fait par Yaakov Ben Hacher euh, sur lequel le Shulchan est basé donc ici ce qui nous intéresse c'est le fait que d'une part la Mishnah ici d'autre part le Mishneh Torah et le tour, ici, représente trois classifications différentes. On va les comparer brièvement et pour avoir une idée de ce qui se passe dans ces ouvrages. Mais euh, bien sûr, euh, il y aurait beaucoup d'autres choses à en dire. Alors, ce qui est important de savoir, évidemment, c'est leur contexte. Donc, la Mishnah, c'est vraiment au tout début de la codification de la, de la Torah orale. Et euh, les deux ouvrages suivants, c'est beaucoup plus tard dans l'histoire. On peut reprendre ici très brièvement cette classification qui est loin d'être parfaite mais qui est néanmoins intéressante et donc vous pouvez y voir que Maïmonide, c'est ici le Mishneh voilà vous le voyez, le Mishneh est là. Vous le voyez, je vais peut-être essayer de le mettre plus au centre. Et le Arba Atourim est là un tout petit peu après. Le shulchan Arur suivra, mais la classification du shulchan est la même que l'Arba Atourim. C'est la grande réussite du tour. Enfin, voilà c'est d'avoir proposé une structure qui a été reprise. Vous pourrez peut-être, dans les commentaires de cette vidéo, exprimer laquelle de ces classifications est la plus intéressante pour vous. Euh, si vous avez une idée à ce sujet. Donc, regardez, entre, à la période des Rishonim, donc un peu après l'an 1000 jusqu'à un peu avant l'an 1500, on est en plein dans la période où on a ce Mishneh Torah et ce Arbaturim et on s'arrête un peu avant le shulchan Donc, voilà, euh, en termes de situation temporelle, quelques indications. Alors, par contre, la Mishnah, hein, vous voyez, <coughs> Elle est à la fin de la période des tanaïbes, elle est ici. Donc, elle est bien, bien, bien avant. Et euh, une des particularités de la Mishnah, vous voyez, c'est qu'elle est pas très longtemps après la destruction du deuxième temple. Alors que là, on est vraiment euh, bien, bien longtemps, on est près de mille ans après la destruction du deuxième temple. Donc, ça fait une très, très grosse différence qui va évidemment se refléter. Donc, la Mishnah, le Mishneh Torah, et le tour. Et voyons maintenant, passons ces trois ouvrages au crible du fameux test du livre juif, selon moi. Selon moi, plus un livre est juif, plus il est contesté, commenté et explicité. Donc, je vais à la toute fin de la Mishnah. On reviendra sur ces différents passages. Mais voyons là, là, là, là. Rishonim on Mishnah. Quels sont les rishonim Donc, les rishonim, vous voyez, les Commentateurs ici, c'est eux là, voilà, vous les voyez, c'est Rishonim, un petit peu après 1000, un petit peu avant 1500. Quels sont les Rishonim qui ont commenté la Mishnah Vous voyez qui a rachi, évidemment. Et puis vous en voyez beaucoup d'autres ici, de toutes sortes. Évidemment, un de ces Rishonim qui commente la Mishnah, c'est Maimonide, qui est lui-même l'auteur ensuite. De, du Mishneh Torah. Donc, il connaît très, très bien la Mishnah. Voilà les commentateurs de la Mishnah. Donc, pour celles et ceux qui avaient peut-être un doute, la Mishnah est un livre juif. Il est très bien commenté. C'est un vrai, vrai livre qui donne des options et qui fait réfléchir. Euh, alors, où est-ce qu'on est qu on a ici On est dans le Mishneh Torah. Et donc, on regarde les différents passages. On regardera ensuite. Hein, L'ordre du Mishneh Torah, on en dira quelques mots, mais voici les commentateurs euh, du Mishneh Torah. Donc vous les voyez, ils sont nombreux, ça commence ici, et puis je continue à descendre. et eh bien, toutes ces personnalités ont consacré de l'énergie à commenter le Mishneh Torah. Alors, euh, il, le Mishneh Torah de Maïmonide a été controversé, euh, mais ça, c'est pas grave, un livre juif peut être controversé. Mais par contre, il doit avoir des commentaires. C'est ma théorie, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais quand même, ça fait sens. On passe maintenant au tour et je descends, c'est au tour du tour. C'est tour qui veut dire tour, qui veut dire une colonne. Arba, Tourim, ce sont les quatre colonnes. On va voir pourquoi ça s'appelle comme ça. On descend, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de paragraphes. Et quand j'arrive en bas, oh, je ne vois pas de commentaires. Et pourtant. Pourquoi je ne vois pas les commentaires en réalité Parce que bien sûr qu'il y en a, il y en a de nombreux. Je vais revenir sur cette question euh, dans une autre vidéo, je pense, parce que je veux pas m'interrompre. Mais, mais par exemple, on avait vu qu'il y avait le Bet Yosef. Donc là, je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas. Sur Sepharia. peut-être euh, faut que je fasse un réglage différent. Je ne sais pas, peut-être en faisant comme ça. Mais enfin, on sait que le euh, Arba Tourine a reçu de nombreux commentaires et l'un des plus euh, connus est le Bet Yosef, est le commentaire de Radio Yosef lui-même, donc à explorer, comme quoi il faut pas s'arrêter à la première impression et il faut avoir des connaissances derrière et savoir que ça a été aussi commenté, même si c'est intéressant de le voir. Euh... Bon, bah, je suis un petit peu troublée, mais ce n'est pas grave. Donc, maintenant, reprenons la Mishnah. Et donc, la Mishnah, vous allez la voir, elle est divisée en Sdarim, Sidré Mishnah, Shisha Sidré Mishnah, les six Sdarim, les six ordonnancements de la Mishnah qu'on va voir. Alors, euh, par comparaison, le Mishneh Torah est composé de Sfarim, de livres. Euh, vous voyez ici, Sefermada, donc. Voilà. Alors que de son côté, le tour est composé de tourim, de, des quatre colonnes que, dont le nom est, pas... Enfin, on ne mentionne pas le mot tourim ici, mais euh, c'est ainsi qu'on appelle... Regardez, ça c'est le premier des tourim, c'est Orar Alors reprenons, parmi les sdarim de la Mishnah, qu'est-ce qu'on compte Eh bien, des lois agricoles que vous voyez ici. On compte des lois concernant les euh, fêtes, la première d'entre elles étant le Shabbat. On voit des lois qui concernent les lois de la famille, les mariages, les divorces, etc. On voit des lois qui concernent euh, la, le droit de la responsabilité, les dommages, intérêts, etc. La responsabilité civile. On voit des choses qui concernent les sacrifices, donc les offrandes qui étaient faites au temple, d'autres qui, qui parlent des taharot, donc des choses qui sont de l'ordre de la pureté et qui sont également fondamentalement, principalement en relation avec le temple, puisque la principale conséquence du fait d'être coupé de la vie, c'est ça la traduction du mot impureté en vrai, du mot taho ou tamé, le fait d'être coupé avec la vie. A pour conséquence première l'impossibilité d'aller faire des offrandes au temple. Donc c'est quelque chose qui a une importance particulière à l'époque de la Mishnah, où l'idée et la pratique du temple sont encore très présentes à la conscience de tout le monde. À l'exception ici, vous voyez, de Nida, qui est une question plus liée à est-ce que les femmes ou pas sont dans la période du mois où du sang s'écoule, auquel cas bah, au même titre que quand il y a un écoulement séminal chez les hommes, elles ne peuvent pas aller au temple, mais ça, tout ça, ça sera passé d'intérêt, il n'y aura plus d'intérêt à ça après la destruction du temple. En revanche, pour ce qui concerne les femmes, la question des relations maritales se posera, puisqu'il y a une séparation à cette période-là, mais c'est vraiment un autre sujet. Donc voilà les différents passages relatifs à la Mishnah. Donc, on remarque qu'il y a beaucoup de choses concernant l'agriculture et on se doute bien que par la suite, c'est quelque chose qui va prendre moins d'importance puisque l'agriculture et la possession de terre sera interdite aux Juifs au cours de l'histoire. Donc, euh, on se prépare déjà à ce que toute cette partie-là, euh, soit en retrait. On s'imagine que les fêtes vont rester d'actualité, même si elles sont présentées peut-être un petit peu différemment. Les lois euh, du couple, bien sûr. Les questions de dommages euh, vont continuer à être tout à fait d'actualité. Elles le sont encore dans certaines communautés juives aujourd'hui. Elles, elles ne le sont pas euh, quand on se réfère à la loi de l'État avec la citoyenneté qui prend en charge à travers les tribunaux civils toutes ces questions. Toutes les questions des sacrifices, bien sûr, euh, des offrandes, Seder Kodashim, disparaît avec la dis disparition du temple. Et toutes les questions, le, disons la majeure partie des questions de pureté aussi. Donc voilà comment la Mishnah est structurée. Et comme on l'a dit, cette structuration est reprise par le Talmud. Passons au Mishneh Torah. Le Mishneh Torah de Maïmonide, donc on avait vu, hein, la Mishnah, c'est en l'an 200, le Mishneh Torah, répétition de la Torah, Mishnah, c'est euh, de la racine shonen de répéter, et Mishneh c'est la même chose, Mishneh Torah c'est la même, le, le même, la même racine, donc c'est à la fois une répétition, à la fois comme Sheni, le deuxième, la, comme une deuxième version de la Torah, et Maïmonide joue sur cette association entre Torah et Mishnah et il donne peut-être à son livre, tout, il souhaite lui donner tout cet impact. Donc, le Mishneh Torah de Maïmonide, comment ça se passe euh, Eh bien, il y a une introduction et cette introduction, vous voyez déjà, c'est plus structuré. Transmission de la loi orale, commandement positif, commandement négatif, etc. Ensuite, ce sont des sfarim et non pas des sdarim, donc des livres et non pas des ordonnancements. Et il commence, c'est pas pour rien, on peut resituer ça dans le contexte euh, de la philosophie qui se développe à l'époque de Maïmonide dans le milieu arabe, en, de, et, en préparant la Renaissance, même si on l'y est pas, et euh, préparant euh, le terrain des Lumières aussi, et voilà, et perpétuant le, la pensée philosophique grecque. Donc, Sefermada, Sefer le livre de la science, et ici, on, on part des fondements, les fondements de la Torah, l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'un être humain, comment ça se passe, etc. Et ensuite, le deuxième, ce sera Sefer ha, Arava, le livre de l'amour. Donc, vous voyez qu'il donne des grandes idées, euh, il, po il pose des grandes idées dans ces spharim. L'amour et la... le premier, c'est lecture du schéma Israël. Donc, euh, le thème du schéma Israël, on l'a exploré à travers ce que le Rif et Rachi faisaient des passages correspondants de la Mishnah et ici, le schéma Israël qui inaugure le tout début de la Mishnah, euh, on l'a déjà vu, euh, je ne l'ai pas repris ici, et aussi a une place de choix dans le Mishneh Torah de Maïmonide. Euh, mais quand même en deuxième place, dans le deuxième livre, mais qui a un nom pas du tout anodin, qui est le livre de l'amour. Euh, quels sont les autres livres Le livre des temps, donc on avait dit que c'était logique qu'on le retrouve, euh, parce que les grands temps, le calendrier juif reste important. Alors là, le livre des femmes, qui reprend le même titre que celui de la Mishnah, avec les questions de mariage, les questions de sainteté, qui sont un petit peu différentes parce qu'il n'y a plus de temple. Ici, de, de la parole, ici, des semences. Et là, vous voyez que Maïmonide reprend les questions, à la fois les lois concernant les pratiques agricoles et les lois concernant les pratiques du temple. Donc, euh, c'est quelque chose d'important de voir qu'il ne se laisse pas impressionner par la disparition du temple depuis déjà très longtemps. Pour lui, ça reste complètement d'actualité. Donc, il reprend Sefer Korbanot, c'est le livre des offrandes au temple. Sefer Tahara, donc c'est les livres des questions de pureté euh, ou de gestion de re la relation avec la mort euh, par rapport aux questions du temple. Il reprend bien sûr les dommages. Et on va continuer les lois, les juges, et regardez que dans les juges, on parle des rois et des guerres. Donc, on reprend vraiment le domaine du politique. Il reste, reste d'actualité, selon Maïmonide, et il le reprend dans les grandes catégorisations de son code. Donc Quelques, euh, quelques temps après, Yaakov ben Asher crée lui aussi un code euh, donc, le Arba Aturim, ici, le tour, vous voyez ça. Ici, et en reprenant ce code, il ne reprend pas les catégorisations de Maïmonide. Il prend quelque chose de plus pratique pour lui. Euh, et c'est plus pratique pour la vie de diaspora aussi. Donc, vous voyez qu'ici, il, il c'est catégorisé selon les contenus. Donc, euh, il y a des numéros qui se succèdent, mais il y a aussi des sujets. Donc, c'est très organisé également. On s'y retrouve beaucoup mieux que dans le Talmud. La Mishnah, c'est très condensé. Il n'y a pas tant de choses que ça, en vrai. C'est très, très condensé. C'est des petits livres. Euh, alors, même si c'est à peu près classé, c'est compliqué de s'y retrouver parce que comme c'est très condensé, il y a le Talmud qui vient le commenter, mais avec beaucoup d'associations d'idées. Ici, on voit qu'on est très précis. Et donc, on a les quatre grandes classifications. Horar, Chaim, c'est la façon de vivre. Horar, c'est comme Derech en araméen. Chaim, c'est la vie. Horar, Chaim, c'est la façon de vivre. Et vous voyez comment la première, première des choses dont il parle, c'est comment se réveiller le matin. Donc, on n'est pas ni comme dans les grands principes euh, de Maïmonide avec le Sefer Hamada euh, la science et puis ensuite directement le livre de l'amour avec le schéma Israël et on n'est pas dans la Mishnah avec les bénédictions directement Alors euh, la Mishnah commence avec l'agriculture mais dans l'agriculture de façon très intéressante et ce n'est pas notre sujet maintenant mais c'est vraiment à noter dans l'agriculture, la première chose, c'est les bénédictions. Et donc, les bénédictions, ça donne, euh, comme on l'a vu, la question du schéma Israël, mais on y reviendra. Donc, on a l'heure Batourim, donc les, la, la façon de vivre, c'est la première des colonnes. Ensuite, on a. faut que je voudrais aller vite, mais en ne ratant rien. Donc, la façon de vivre, il y a les fêtes, il y a. Voilà. Ensuite, c'est Yoré Déa. Ça veut dire l'enseignement des savoirs. Et c'est euh, comment préparer la viande, euh, des questions, comment donner de la. Quel cadeau faire aux prêtres, etc. Ensuite, on descend, je descends, je descends pour trouver la troisième des colonnes. Donc là, on parle quand même de Sefer Torah, de Chala, de etc. Éven Ha'ezer, c'est la pierre de l'aide et on voit que ce sont les lois autour des relations familiales, Choshen Mishpat, c'est le nom du pectoral du grand prêtre, et ce sont toutes les questions de jugement, jurisprudence, etc. Donc, la structure de ces trois grands codes est différente. Pour ce qui est de la Mishnah, le tout début, c'est à partir de quand lit-on le schéma le soir Vous le voyez ici. Pour le Mishne Torah, c'est plus structuré, deux fois chaque jour, on lit la lecture du schéma israël le soir et le matin, parce qu'il est écrit, becha en te couchant et en te levant, à l'heure où les êtres humains ont l'habitude de se coucher, et c'est la nuit, et à l'heure où les êtres humains ont l'habitude de de se réveiller et ça c'est le jour. Donc lui, il commence par nous structurer les choses en disant « le schéma Israël c'est deux fois par jour, à tel moment et à tel moment » et ensuite euh, il continue ses explications de façon structurée et de son côté le tour, Tourim dit « et on lit la lecture du schéma Israël, vekorin kriyat Shema umewarechin et on bénit » deux fois avant et une fois après, ou va et rêve et le soir, deux fois avant et deux fois après. Euh, et on se fonde pour cela sur le verset et il continue à expliquer. Donc là, c'est plus dans un contexte de synagogue. On a vu très très brièvement des choses qui concernent le schéma Israël à partir de trois grands codes qui sont structurés d'une façon différente qui sont donc la Mishnah, le Mishneh Torah de Maïmonide et le, et le Arba Turim, de celui qu'on appelle en fait le Baal Aturim, le maître des colonnes, puisque son livre est tellement important qu'il a pris le nom, la personnalité, il a lui-même pris le nom de ce livre, qui a continué ensuite à structurer de très très nombreux ouvrages de loi juive. Donc, c'est... Deux codes, donc la Mishnah c'était bien avant, mais ces deux codes euh, sont dans une perspective différente. Ils ont, sont tous les deux intervenus à la période des Rishonim, et vous pouvez vous demander lequel des deux vous parle davantage. Est-ce qu'on veut continuer à étudier des lois concernant les règles politiques anciennes En tout cas, c'est intéressant de voir ce que Maïmanid en pensait et comment il, euh, il les retraduit, euh, est retraduit, où est-ce qu'on veut se concentrer sur la vie en dehors d'Israël, sans parler de la, des lois agricoles, etc., comme le fait le Harba Atourim. Encore une fois, nous avons plongé au cœur des sources, et nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau voyage.